sur le festival OA donc le dimanche donc on a accueilli tout à l'heure magiciens chanteuses artistes etc et là on accueille on va dire des invités partenaires euh, du festival OA je vous laisse vous présenter je vous laisse présenter euh, votre stand euh, ce qui vous y faites etc à vous de jouer euh... Alors nous représente le centre de formation Alternancia, qui est un centre de formation où on propose des formations en alternance du BTS jusqu'au master, principalement dans le commerce, euh, en transport et en logistique et euh, on est situé à Caen, Rouen, Le Havre et Cherbourg. D'accord. Dans, bon. ouais, dans les grosses lignes. <rire> dans les grosses lignes. Alors, euh, BTS au master, donc c'est après le bac, etc. Donc ça. là, vous essayez de contacter les jeunes euh, qui sont sur le festival, si je comprends bien. C'est ça. ça. Voilà. On est un jeune centre qui a ouvert en 2019 à Caen. Et donc, on essaye de se faire connaître un petit peu. Et grâce à ce genre d'événement, euh, ça nous permet de gagner en visibilité. Voilà. D'accord. Et vous faites des inscriptions directement sur le... Euh... Alors non, il faut se revoir quand même pour faire les inscriptions, mais on peut déjà donner toutes les informations et puis proposer déjà le prochain rendez-vous pour, pour l'inscription, oui. D'accord. Voilà. Et donc, euh, ouais, ils ont tous les renseignements, euh, le, ça. les profils, etc. etc. Ça, Alors, ça. principalement dans le commerce. Moi, je, je, je vais prendre la brochure en même temps. Euh, et donc, c'est en, en alternant. Il faut trouver un patron c'est ça, Exactement. on accompagne pour trouver les employeurs, ouais. on est dans le suivi, dans l'accompagnement. On a des entreprises partenaires qui sont aujourd'hui encore à la recherche d'apprentis. D'accord. Euh, c'est pour ça qu'on a besoin d'apprentis encore. Alors, vous n'êtes même pas en recherche. Ah, moi, je pensais que c'est le plus dur, c'est de trouver les entreprises. Les deux. les deux. En ce moment, les deux, oui. Ouais. En ce moment, les deux. Oui. Vous, avez des, vous avez des formations avec des entreprises en face C'est ça. Il n'y a pas les, sta les stagiaires, les alternants. Ça. Bah, euh, en fait, on a des alternants qui sont encore à la recherche d'entreprises et on a des entreprises encore à la recherche d'alternants. Mais c'est vrai que selon les formations, ça ne matche pas toujours. Euh, il voilà, faut trouver les bons profils euh, au bon endroit donc par exemple moi qui suis plus très jeune est-ce que je peux prétendre à faire un BTS bien sûr qu'il n'y a pas d'âge non mais c'est vrai, <rire> vrai. Okay. même si on a un bac de des, du siècle dernier il n'y a fait pas de souci. tant que vous avez soucis. le bac il n'y a pas de soucis ça. au okay. contraire ah oui, ça, oui. <rire> <rire> ok. Euh, quoi dire de plus Comment on vous contacte Est-ce que vous avez des réseaux Même les boîtes d'alternance ont le on droit on d'avoir des réseaux. Les TikTok, oui. On a TikTok, Instagram, etc. On est présent sur TikTok, ouais. on est présent sur Instagram, sur on est présent Facebook. sur Facebook, on a notre site internet. Exactement. Euh, voilà. Et donc. Alternancia.fr. Al alternancia sur les réseaux. On voilà. a un seul. Coup, voilà. Alternancia. Alternancia. Ah, je ne sais pas si tu peux le montrer, Martin. Go. Là, regarde. C'est bon. Alors, faut savoir qu'Alternancia, ça fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Passerelle et qui propose euh, également du coup Consulto, qui propose la formation de CIP, donc conseiller en insertion professionnelle, okay. et FPA, formateur professionnel pour adultes. Et on propose également l'Académie des langues, donc qui permet du coup de faire des formations euh, donc en anglais, toutes langues, même la langue des signes, accessoirement. Du coup, euh, qui propose ça, donc euh, pareil sur ah. les quatre sites qui ont donc, été. C'est de la formation, mais sans alternance, là. C'est ça, là. Voilà, voilà. voilà c'est ouais, ça. D'accord, parce que je vois, vois la langue des signes et tout. Je... Non. non. Alors, à truc, savoir même, que ouais. la langue des signes, on la propose aussi pour tous nos BTS, en fait. C'est leur euh, LV2 à tous. Euh, imposé. Euh, imposé. Imposé, c'est pas voilà. une option. C'est imposé. C'est imposé. imposé. Non, mais très LFF. bien, limite. On euh... est vraiment pour l'inclusion de ouais, tout le monde, coup, donc euh, vraiment c'est. Euh, moi, je préfère qu'on m'impose la langue des signes que... L'allemand qui a l'air très dur. Ouais. Voilà, par exemple. Voilà. En tant que partenaire, ou maintenant on va parler de, en tant que festivalière, parce que quand on est dans un festival de musique, vous devez quand même en profiter oui. hein, légèrement. Et euh, vous avez forcément regardé la programmation. Qu'est-ce qui vous plaisait euh, toutes les deux ou, ou une, une par une quoi C'est quel artiste euh, moi je connaissais euh, un petit peu d'avant Pony Pony Run Run ouais. d'hier mais j'ai pas eu l'occasion d'être là ouais. hier mais du coup sur ce que j'ai pu voir en arrivant aujourd'hui à l'ouverture c'est vrai que c'est assez varié il y a un peu tous les styles ouais. donc euh, ça plaît au plus grand nom donc c'est pas plus mal D'accord C'est ça, tout pareil Tout pareil, <rire> il n'y si ouais, a ouais. pas de préférence tactique euh, au niveau Non pas forcément, euh, on, on découvre un petit peu euh, pas mal d'artistes donc c'est sympa Ok, merci à vous, merci de nous avoir accordé 5 minutes euh, donc n'hésitez pas à les suivre Alternancia. et puis euh, si vous voulez Faire des études, quand même, parce que c'est important. C'est important. Voilà. Et gagner et, les sous, et gagner les sous en même temps. C'est ça, c'est l'avantage de l'alternance. C'est l'avantage de l'alternance. Ouais, et gagner ça. de l'expérience. Exactement. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Vous aussi.